Hello, c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la prépa physique, aux méthodes de travail, à la musculation, la gymnastique, le crossfit, l'haltérophilie et plein d'autres conseils euh, que je peux vous donner, euh, voilà, c'est ma chaîne et ça, grâce à divulguer l'information, donc merci d'être euh, parmi euh, moi euh, en ce petit lundi matin, puisque je filme, les lundi matin. Même si je le poste en fin de semaine, je filme de bon matin. Et je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Donc, c'est très, très bien. <rire> Avant de commencer cette petite vidéo sur le sujet de la compétition, euh, abonne-toi à ma chaîne. Déjà, pour commencer, abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et va faire un petit tour sur le lien qui va s'afficher en haut et en bas. Tu vas retrouver mes programmations puisque c'est mon boulot à part entière. Mon boulot, c'est de faire évoluer les gens techniquement. Donc, de vous apprendre tous les mouvements euh, dont on se sert le plus, notamment en crossfit, sous me bar, marcher sur les mains, euh, snatch, clean and jerk, tout ça. Bah, c'est mon taf et c'est mon taf de te les apprendre. Donc, retrouve-moi sur mon site internet où tu vas pouvoir trouver ma prog. Il fait très chaud. Donc retrouve ma prog sur mon site internet, euh, on pourra travailler euh, très rapidement ensemble. À l'issue d'un questionnaire que tu vas remplir, euh, je vais pouvoir après avoir reçu toutes tes vidéos techniques, analyser ta technique et trouver une façon euh, de l'améliorer de façon à ce que tu aies des mouvements de top qualité. Donc n'hésite pas à te rendre sur mon site internet euh, et à aller regarder ce qui s'y passe un peu. Je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça, je transpire de la barbe là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez cool qu'on me demande très régulièrement. Alors, il faut savoir que dans le monde du CrossFit, il y a un milliard de compétitions. Chaque salle de CrossFit peut faire sa propre compétition. Et en fait, en ce moment, il y a énormément de compétitions de CrossFit. Donc, c'est le moment, si vous avez envie de jauger votre état physique, si vous avez envie de jauger votre, vos capacités de performance ou aussi de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de technique. C'est là où on remarque dans les compétitions un peu ce qui va et ce qui va pas. Techniquement, donc, euh, et si vous avez besoin de le travailler, c'est vers tata doudou qui peut venir. Parenthèse, euh, parenthèse effectuée. On va parler un peu de compétition, et euh, du coup, je vais vous donner des conseils aujourd'hui pour aborder une compétition. Euh, au max, pour être au max Vraiment, c'est difficile hein, d'être au max en compétition hein, Mais je veux dire, pour être bien Pour se sentir bien, je vais vous donner tous les conseils J'étais en compétition il n'y a pas très longtemps hein, Je suis allée en compétition euh, euh, Pour Wood For Her euh, À Palaiso euh, Qu'on a gagné avec Max, c'était vraiment super Je vous quelques petites vidéos à l'issue de cette compétition, franchement j'ai euh, archi bien géré cette compétition, je suis pas en train de vous dire euh, physiquement, mais je l'ai archi bien géré en termes de stress, en termes de euh, nutrition, ça a été... Parce que c'est très difficile de manger en compétition quand on est stressé. Euh, je l'ai bien géré, je l'ai archi bien géré en termes de warm-up, d'échauffement. Euh, franchement, je, tout était nickel. Tout était nickel. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Parce que je n'ai pas une énorme, une énorme euh, notoriété euh, en termes de compétition. Mais j'en ai fait quelques-unes, euh, dans les frames d'ailleurs. J'en ai fait quelques-unes et du coup ça, ça me permet aujourd'hui de vous donner tous ces conseils là. Déjà pour commencer, euh, ça c'est vraiment la base euh, de choisir le bon standard et de faire bien attention aux capacités que vous avez vraiment. Euh, il en va de soi que s'il si y a écrit Anne Stanwalk et ma salope et que vous savez pas les faire, je vous conseille vivement de pas les faire. Enfin, euh, de pas prendre cette, cette catégorie. Pourquoi Parce que c'est pas parce que vous allez en compétition que. Votre corps, il va, tu vois, il va devenir super euh, solide et il va faire des trucs que vous n'avez vous avez jamais fait. Certes, la compétition, ça favorise les PR parce qu'avec l'adrénaline, le public, euh, l'engouement que les gens ont, euh, forcément, ça aide. Mais c'est assez rare quand même. Hein. Et puis, c'est relou. Si, euh, avec la fatigue et tout, euh, si vous ne savez pas marcher sur les mains et qu'on vous sort du hand, hand walk à la fin d'un workout, vous allez jamais réussir. À... C'est... Jamais. Vous n'allez jamais réussir. À... Donc... Choisissez bien vos standards, ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire à l'entraînement d'habitude. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, ça va être de s'entraîner 2 à 3 mois avant une compétition en conséquence. Une compétition, c'est au minimum 3 weeks par jour. Et pour peu que ça soit sur 3-4 jours, ça peut être 3 weeks par jour, 4 weeks par jour, 5 weeks par jour. Des fois, c'est énorme et c'est pas du tout le volume que vous mettez à l'entraînement. Souvent, l'entraînement, vous arrivez, vous faites un skill si vous êtes des bons... Euh, vous faites un warm-up, enfin vous faites un workout et vous faites un, un renfo, euh, c'est tout. Et vous rentrez chez vous. Sauf que en compétition, euh, vous avez un, un, un workout le matin, un workout une heure après, un workout deux heures après, un workout deux heures après, un workout deux heures après. Pour peu qu'elle a la finale le lendemain, ça refait la même chose un workout le matin, un workout deux heures après, un workout deux heures après, un workout deux heures après ça fait 8 workouts quand même dans le délire. Et du coup, si vous n'êtes pas, si pas entraîné pour ça, vous n'allez pas tenir le, la cadence. Donc, s'entraîner en conséquence, euh, peut-être faire deux woods dans la même journée, pourquoi pas. Euh, euh, pendant, euh, sur la prépa, j'entends, sur la prépa euh, pré-compétition. Euh, augmenter donc le volume, la fréquence et l'intensité. Okay. L'intensité c'est important de l'augmenter, on augmente l'intensité soit en ajoutant un peu de charge sur les barbelles, soit en ajoutant un rythme beaucoup plus rapide. Et donc du coup, euh, on, on augmente le volume euh, de training pour le jour où vous arrivez en compète, vous ne serez, euh, serez pas surpris, votre corps va récupérer plus vite, votre métabolisme en tout cas il aura pris l'habitude. Parce que si le métabolisme il n'a pas du tout l'habitude et que vous avez l'habitude de vous entraîner qu'une fois, les courbatures. Ah, le lendemain les combattants ça va être compliqué hein Ensuite euh, là c'est quand vous arrivez à la compétition Donc la veille je serai vous je me repose Alors il y a deux façons Soit vous reposez total la veille Donc vraiment rien Soit vous reposez un jour avant total Et le, la veille de la compétition vous faites euh, un petit peu d'activation euh, D'activation musculaire Un petit de sympathique Un truc qui ne tabasse pas trop euh, Un peu de course à pied Quelques petits sprints Voilà un truc qui fait bouger Qui permet au corps de pas, de pas se mettre en off-off euh, et ça vous permet d'arriver sur la compète bien, bien, bien en forme. Il euh, ne faut pas arriver sur une compète avec des courbatures, je pense que vous êtes bien au courant. Il ne faut pas arriver sur une compète vraiment fatiguée, euh, nerveusement et musculairement. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Donc, on se repose la veille ou deux jours avant. Concernant la nutrition, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je vais accorder une vidéo euh, plus tard pour ça. Mais le petit conseil que je vais vous donner avant de publier la vidéo, ça va être de manger euh, pendant la compète à très faible dose, en grande quantité. Donc manger tout au long de la journée, que ce soit des fruits à coque, des fruits secs, un fruit tout court, euh, des petites euh, des petites gamelles avec euh, du riz, euh, euh, des, genre des pokeballs. Voilà, manger en petite quantité euh, ou alors... En fonction des passages, parce qu'en fait, des fois, il y a des passages, euh, vous avez un wood et vous attendez une heure et demie, vous avez un autre wood. Là, ça va, vous pouvez grignoter. Mais si vous avez un wood et vous attendez trois heures, vous avez un autre wood, là, il faut manger un vrai repas. Donc, je pense que juste le conseil que je vais donner nutritionnellement parlant dans cette vidéo, ça va être de... Euh, euh, recharger les batteries dès que vous le pouvez. Recharger les batteries en glucides dès que vous le pouvez. Si vous voulez tenir euh, la distance, enfin la cadence, pardon. Si vous voulez tenir la cadence euh, pendant les compétitions. Parce qu'après, les weddings sont durs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous n'avez plus d'énergie, s'il n'y a plus de source de glucides euh, dans l'organisme, il n'y a plus de contraction, plus de contraction. Et du coup, bah, ça donne de la merde. Donc faites attention à ça. Avant que je poste la vidéo sur ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Pour les plus stressés alors moi je fais partie du gang des stressés euh, je, cette compétition je l'ai archi bien gérée je sais pas pourquoi peut-être c'est parce que j'arrive dans la trentaine et que je commence à, à moins stresser pour des trucs et encore aussi c'est parce que c'était pas une énorme compétition euh, mais je pense que si vous êtes très très stressé. moi ce que j'ai fait c'est des exercices de respiration alors on entend beaucoup parler de Wim Hof la méthode Wim Hof qui est une bonne méthode euh, de respiration en français sur Youtube gratuitement donc ça, ça va être très sympa, mais sinon vous pouvez juste faire des, des, euh, des exercices de respiration avec une musique avec le travail du diaphragme baisser le rythme cardiaque et ça c'est très très important, moi je le fais je l'ai fait, je l'ai fait ce week-end je l'ai fait avant de m'endormir à chaque fois pour passer une bonne nuit, pour éviter de stresser, pour éviter de penser, parce qu'en fait, c'est la pensée qui nous fait stresser, euh, et, et même avant un workout, bon, je ne l'ai pas fait là, mais j'aurais pu le faire si j'avais été stressée, même avant un workout, un bon exercice de respiration, nickel. Je vous conseille de ne pas arriver sur un workout euh, à l'aveugle. La, avant de rentrer sur un workout, s'il vous plaît, faites une stratégie. Mettez une stratégie complètement faisable pour vous, quelque chose que vous êtes capable de tenir, dans le temps euh, et vous l'adaptez dans le workout si vous sentez bien vous vous rajoutez du rythme si vous sentez pas bien bah au moins vous. Enfin, normalement vous devez pas vous sentir bien ça veut dire que vous êtes surestimé mais euh, n'allez pas sur un workout sans avoir au préalable fait une stratégie c'est pas possible de partir euh, comme un bourrin euh, Non, ça ça marche pas parce que vous allez vous cramer et puis derrière vous n'allez pas assurer donc faites des stratégies c'est très très important les échauffements s'il vous plaît s'il vous plaît Échauffez-vous Ne partez plus jamais sur un euh, workout de compétition Sans vous être échauffé Vous avez des heures de passage Si la compétition elle est de qualité Normalement les heures de passage sont toujours respectées Vous avez des heures de passage s'il vous plaît Échauffez-vous Alors si c'est de la gym ou de la taureau ça peut prendre plus longtemps Mais échauffez-vous juste avant de passer 15 minutes avant vous, Et même 15 minutes c'est beaucoup hein. Mais 10-15 minutes avant vous commencez à monter Vous faites monter un peu le cardio Au dernier moment Comme ça vous arrivez sur l'épreuve Vous n'allez pas être à la rue Parce que si vous devez Partir sur une épreuve en frane avec le cardio complètement à l'arrêt, votre cardio va exploser, vous allez faire de la merde. Donc attention à ça, on s'échauffe bien sur un bon timing juste avant de passer. Ok, on prend pas, on, on peut aussi sauter sur place et tout le temps que l'épreuve commence. Gardez le cardio à un bon rythme, ne partez pas sur un truc en étant uh, peace and love, vous allez vraiment amèrement regretter. Focalisez-vous sur vous. Vous, vous et vous Vous êtes sur votre ligne Il y a des gens à côté Il y a des gens ici Ne les regardez pas Ne les regardez pas à, Sauf à une seule condition Vous pouvez les regarder Si et seulement si Vous êtes au coude à coude avec ces gens là Vous êtes au coude à coude En mode c'est les derniers moments où vous bagarrez et tout Mais ne les regardez pas S'il vous plaît Parce que si vous faites ça Alors Si vous avez vraiment un gros niveau mais Je doute que vous regardiez ma chaîne Si c'est si le cas Mais je vous conseille de ne pas regarder le rythme des autres, le rythme des autres n'est pas votre rythme. Et en fait, d'expérience, bien souvent, en compétition, les gens partent vite, ils partent vite comme des ouf et derrière ça plus Sauf que, si vous êtes parti aussi vite que cette personne, alors que vous avez des capacités moindres, bah, c'est vous qui allez lâcher en premier. Et du coup, bah, euh, ça ne va pas donner ce que vous voulez. Faites à votre rythme, avancez à votre rythme et surtout, ne copiez pas le rythme des autres parce que ça ne paye pas, mais vraiment pas du tout. Focalisez-vous sur vos qualités, vos capacités, point. Le lendemain de la compétition, Faites une récup active. Une récup active, c'est important pour éliminer les toxines euh, d'éventuelles petites blessures, des de, de, de, de, de petits désagréments. Il faut évacuer tout ça. Allez faire un petit footing, allez faire un petit, euh, un petit du vélo, allez faire à la salle un peu de rameur. Un truc avec pas de cardio qui monte très haut, un truc super cool qui permet juste de bouger et qui permet aux filles musculaires de se remettre en place euh, et d'évacuer tout ce qui se serait éventuellement... Euh, engendré dans le muscle, ok C'est vraiment important de faire une récup active. Donc, voilà pour tous les conseils que je vous donne pour une compétition. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des conseils pour la nutrition que je n'applique évidemment pas à moi-même. <rire> non c'est fauché de Montes. franchement je le fais maintenant. Mais bon pour faire très peu de compétition, c'est vrai que j'ai jamais trop l'occasion de, de m'y de de de coller. Mais c'est vrai que maintenant que je suis des athlètes et que j'entraîne avec mes propres personnalisés des athlètes, j'ai à leur donner bout. <rire> Sorry. J'ai.. Putain, il est arrivé comme ça, je l'ai pas vu venir. J'ai alors donné beaucoup, beaucoup de conseils sur leur nutrition. Donc, euh, même si je ne suis pas nutritionniste, attention, mais euh, pour lire énormément d'ouvrages sur la question, je vous ferai une vidéo sur ça. Avant de vous quitter, retrouvez-moi sur mon Instagram, la où je donne beaucoup de conseils, beaucoup de workouts, beaucoup de, de choses qui pourraient vous intéresser. Et on se retrouve sur mon site internet. Et la semaine prochaine, et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye